Yo, c'est comment vous allez moi oh, ça va tranquille hein au soleil enfin, c'est bientôt la fin de l'été les grosses chaleurs vont partir il était temps il était temps parce que là encore ça va très très mal Il y a de plus en plus de de chaleur et ça diminue sinon alors mis à part ça on va parler aujourd'hui d'un versus que je voulais aborder c'est la nouvelle donc 750 cdr de Honda qui va bientôt sortir en 2023, donc avec ce fameux nouveau moteur bicilindre dérivé donc de l'Africa Twin dégonflé donc de 1100 à 750 cm3, qui pour ma part, euh, je pense, euh, c est, c est très certainement, euh, c'est pour faire un, comment dire, une opposition directe à euh, la, comment s'appelle la, la Privia RS 660. Euh, chez Dugatti, ils n'ont pas de sportif en, en 600 ou 750 cm3, donc c'est réglé, et, et également face à la R7. Même si la R7 ne joue pas du tout dans le même créneau, parce que c'est un moteur de MT-07 retravaillé, qui fait 73 chevaux, le même également qu'il y a sur la, sur la Ténéré 700, hein, donc exactement le même, hein, avec une petite modification un peu allongée pour qu'elle puisse rouler un peu plus vite, euh, en vitesse de pointe, hein, je parle donc c'est pas du tout le même créneau parce que la 750 je pense qu'elle va très certainement elle sera plus de 100 chevaux moi je moi, je mise je mise sur un 112 113 chevaux Bissell donc euh, donc pour rapport à la RS 660 que elle je crois qu'elle fait dans les dans à peu près un peu plus de 100 chevaux elle aussi euh, si je ne me trompe pas donc voilà c'est plutôt dans ce créneau là qui veulent se mettre face à face alors là, ça va être par contre le, le, sommet, le, le duel au sommet, parce que la rs 660, bon, on aime, on aime pas motos Italienne, ça, ça, on va pas commencer à rentrer dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans cet épilogue là, moi je sais que je suis pas pour, mais, malgré tout, on ne peut pas lui enlever des qualités, euh, on ne peut pas lui enlever des qualités, c'est qu'elle est bourrée d'électronique, elle a un moteur qui est très explosif, après ce qu'il est fiable, ça j'en sais rien, je l'ai pas testé, je l'ai pas testé, je veux dire sur le long terme, euh. J'ai qu'il allait passer le mec. Euh, il était toujours spécifié parce que les gens ils roulent n'importe comment. Et ils croient qu'encore c'est une zone de non-droit, qu'on on fait ce qu'on qu veut. Quoi. Euh, donc elle est vraiment bourrée d'électronique, elle a un moteur qui est très explosif. Euh, tous ceux qui l'ont testé l'ont apprécié. C'est un bon moteur. Il est élastique c'est pas le fameux bicylindre rugueux euh, qui supporte pas le bar régime que vous avez très, très vraiment du mal à exploiter sur euh, en ville non pas du tout il paraît que c'est un bon moteur qui est élastique qui peut se comporter très bien bien sûr c'est pas comme la mine 4 cylindres où à 30 km h tu descends à 18 km h hein, et la moto reprend comme si rien n'était ne je pas dis ça pas exagéré mais malgré tout ça reste un moteur très exploitable en ville. quand on est à gauche très exploitable en ville donc voilà Honda va se retrouver Moi, bon, je pense de front direct face à eux ils veulent rentrer dans un créneau, comme j'avais dit, euh, d'être les seuls ou pratiquement les seuls, mais à part avec Aprilia, à être dans un créneau de moyenne cylindrée, enfin moyenne haute, hein, parce que la moyenne c'est moi, hein, 600, euh, 650 cm3, après 750, ça commence être moyenne haute. Moyenne haute cylindrée euh, dans les sportives, il y aura quasiment que eux, eux seuls, hein, eux, euh, eux et, et Aprilia, euh, parce que la R7 pour moi, c'est déjà c'est une fausse sportive, hein, c'est un roster caréné en vérité. Et. Euh, elle n'a pas, pas du tout le moteur qui est, qui est pour l'emploi le, pour je n'ai jamais trop compris cette moto mais enfin bon voilà donc ils disent qu'ils prévoient la sortie de la R9 qui elle par contre pour le coup sera une vraie sportive avec un vrai moteur vraiment explosif le, moteur, le CP3 de la, de la MT-09 c'est un putain de moteur donc voilà ils essayent de, de, de prévoir cette sortie de R9 en disant voilà nous on va sortir la euh, s'appelle la CBR, donc 750 RR. Disons que ce qui me rapproche de, cette, de cet avis, que la moto sera quand même bien sportive, c'est que déjà Honda l'a fait comprendre, et ensuite dans le nom il y a RR à la fin. Attendez, je vais tourner à gauche, attention, surtout l'été, faire gaffe, Attends, on va laisser passer le camion, de toute façon, me pas. en plus je suis en priorité à droite, donc, on va laisser passer, passer. c'est bon, oh, putain vous voyez la voiture je l'avais pas vu le maman il aurait dû ralentir, il me voyait tourner le mec il accélère quand même le partenaire bon bref, le maman quand il y a RR à la fin c'est même pas maman, c'est sûr hein. c'est la, la typologie c'est comme ça quand il y a RR à la fin ça veut dire que c'est vraiment une sportive, c'est une piste pistarde, c'est comme ça sinon on dit R comme par exemple le, le roster caréné chez Honda qui est la CBR 650 R elle a qu'un seul R donc automatiquement c'est une c'est un une fausse sportive la R7 euh, c'est une fausse sportive aussi par contre par exemple si vous prenez par exemple vous un, un exemple extrême la BMW S1000RR vous voyez il y a RR à la fin donc c'est une vraie pista vous voyez c'est une vraie sportive une euh, vraie pista, qui peut, peut s'exploiter aussi sur route mais à la base c'est vraiment un moteur explosif et là donc la 750 CDR euh, CBR 750RR ça veut dire ce que ça veut dire. Attends, je vais essayer de doubler ces connards. Je euh, Ça va être une vraie piste Pour le coup, ça va être une vraie piste Donc, moi, je reste confiant. Déjà, je fais pour Chris Honda. Ça, ça m'étonnerait qu'ils sortent de la merde. Il y a plein de en fait, euh, Ils vont pas nous sortir de la merde. Je sais que ça va être un bon moteur. De toute façon, c'est celui de l'Africa Twin. Il est éprouvé. fait ce qu'il veut. Maintenant, attention. Il va falloir quand même qu'il fasse attention à la démultiplication. Et bien faire aussi attention au niveau du moteur de l'embiellage et tout ça parce que sinon je ne dis pas les vibrations à haut régime parce que ça reste quand même dérivé à la base d'un trail qui va être enterré à faire vraiment bien bien bien l'adapter le moteur parce que sinon les vibrations à haute vitesse ça va être de la faute et ça va essayer, et le moteur va pas pressionner donc il va falloir voilà qu'on revoie quand même à fond et en front en front le moteur ça pourrait être simplement un moteur dégonflé et que tu l'adaptes directement comme ça non non l'embiellage au niveau de la multiplication du moteur et tout la totale il va falloir vraiment vraiment même au niveau de la du moteur, Enfin, refaire un... donc, Le moteur va être quand même revu quand même de fond en compte là. Voilà, mais je leur fais confiance. Je leur fais confiance. Je sais qu'Honda a toujours fait des choses de qualité. Euh... Après il y a aussi de leur côté en sort une bonne machine, donc il y aura un peu de duel au sommet. Et je vous laisse donc, euh, choisir laquelle vous prendrez. Bon, moi je suis pro-Honda, trop japonaise donc je serai que. Je la prendrai pas parce que je suis pas pro-proté. Hein. Parce que la, la prochaine que je vais prendre, si Dieu me le permet, ça sera un travail, hein. ça sera une Ténéré 70 c'est déjà, déjà sûr. Donc moi je voilà parce que moi je, pour, pour la rouge vais mon roster, que, pour les gens qui c'est vrai que je pencherai plus vers la CBR 750 Voilà, Pour moi vous êtes sûr de porter ce truc d'ouverture, du euh, très efficace, fiable et à la qualité finition. Bon écoutez, ce n'est que mon avis. Laissez votre commentaire et dites-moi ce que vous en pensez. Allez, je vous souhaite un bon ride. merci de votre fidélité, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu. Ciao ciao et à tous.